Le sommeil du bébé Le grand sujet euh, évidemment des parents C'est normal puisque euh, le bébé va en moyenne faire ses nuits vers un an J'ai bien dit un an c'est très très long. Alors bien sûr, c'est comme l'âge de la marche. Il y en a qui marchent à 9 mois, d'autres à 18 mois. Hein. Il y a un intervalle, Et eh ben le sommeil. Il y en a qui vont peut-être dormir euh, à 4 mois et d'autres euh, à 2-3 ans pour que ça fasse une moyenne pour tout le monde de 1 an. En tout cas, c'est long. Euh, c'est pas la sortie de la maternité qui va faire ses nuits, le bébé. C'est neurologiquement pas possible. Euh, et ça va demander beaucoup de patience, beaucoup de courage euh, aux parents. C'est très très long. Première chose. Deuxième chose, quand un adulte dort, il dort par cycle de deux heures. Donc on fait un cycle de deux heures, on est réveillable, un autre cycle de deux heures, on est réveillable, un autre cycle de deux heures. Quand on est réveillable, on va faire pipi, regarder l'heure, aller boire un verre d'eau euh, ou pas, entendre la pluie ou pas. Donc il y a des nuits, on n'entend pas, des nuits, on entend plusieurs choses. Le bébé, lui, eh bien, son cycle il ne fait pas deux heures, il fait 50 minutes. 50 minutes minutes c'est même pas une heure c'est vraiment tout petit et si on l'a dans les bras on le laisse s'endormir, on attend un peu dix minutes et qu'on le repose et eh ben on a l'impression qu'il se réveille toutes les demi-heures c'est pas une impression c'est vrai que c'est vraiment très court 50 minutes donc ça c'est vraiment difficile les trois premiers mois ce tout petit cycle de 50 minutes pour les parents alors après il fait un cycle et puis après il enchaîne pas il peut faire deux cycles et puis il enchaîne pas. Il peut faire un cycle une heure, un cycle une heure. Il n'y a pas jour et il n'y a pas nuit chez le bébé. Donc c'est des cycles quand son cerveau lui réclame, hein, parce que c'est le cerveau qui demande. C'est pas l'enfant qui fait un caprice, c'est pas l'enfant qui décide de s'endormir ou pas. Euh, les bébés euh, avant neuf mois, ils peuvent pas résister au sommeil, ils peuvent pas faire de caprices par rapport à ça. C'est pas possible. C'est juste que leur corps il est fait comme ça. Euh, on accepte qu'ils mangent. Euh, beaucoup plus de fois que nous par jour, ça c'est ok, on l'intègre bien, et eh bien le sommeil c'est pas du tout comme nous, il dorment par petites tranches de temps en temps ponctuelles. C'est évidemment très difficile à vivre pour les parents. La seule chose qui va aider votre enfant à comprendre le jour et la nuit, c'est la lumière. Ça s'appelle le donneur de temps, c'est la lumière. Donc le jour, mettez de la lumière dans la chambre, ne fermez pas les volets, les stores, le rideau et la nuit, ne mettez pas de veilleuse, la nuit, c'est la nuit. Plus vous ferez jour, nuit, plus le cerveau de votre bébé commencera à acquérir un cycle de sommeil, alors on a dit un an, mais aidez-le au maximum. Il euh, y a des parents qui ne font pas de bruit dans la journée. Alors le bruit, le cerveau, il comprend très bien que c'est du bruit, ça ne le gêne pas par rapport à jour, nuit, donc vous pouvez vivre comme vous voulez la journée, euh, ce n'est pas obligé de faire un silence absolu quand votre enfant dort, il y a déjà suffisamment de contraintes, donc vivez normalement, sauf la lumière, la lumière est le donneur de temps, c'est comme ça qu'on dit pour aider les cerveaux des bébés. Donc je répète les mauvaises nouvelles, ils font leur nuit à un an et quand ils dorment, c'est par 50 petites minutes. Et au début, il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit. Il y a des petits bouts de sommeil un peu partout, le matin, l'après-midi, milieu de la nuit, début de la nuit, un petit peu n'importe comment. Et au fur et à mesure, il va y avoir plus de moments de sommeil la nuit et moins le jour. Et au fur et à mesure, les cycles, donc la durée, va s'agrandir progressivement. Mais ça, ça va demander un an et ça, c'est très très la chose importante à savoir aussi, c'est qu'ils sont à l'envers de nous. Nous, quand on s'endort, on s'endort en sommeil lent, léger. C'est-à-dire qu'il y a un petit bruit puis hop, on remonte. Euh, et puis à la fin de notre cycle, on va faire des rêves. Euh, donc on va voir les yeux qui bougent sur les paupières. Les gens somnambules vont faire ce qu'ils ont à faire de somnambule. Et les hommes ont une érection euh, pendant le sommeil de rêve. Donc c'est au début un sommeil léger. Donc, il y a un bruit, on se réveille et à la fin, c'est un sommeil très profond de notre cycle. Et eh bien, le bébé, il est à l'envers. Lui, il va commencer directement par le sommeil de rêve. Donc, le bébé va s'endormir, il va faire des petits mouvements grogner, les yeux qui bougent, des petites mimiques du visage. Et puis, à la fin de son petit cycle de 50 minutes, il va être tout mou, tout calme. Et là, en effet, un petit bruit, il peut être réveillé. Et l'erreur des parents qui est normal comme erreur. C'est quand ils l'ont dans les bras euh, et qu'il fait ses petites mimiques, là, ils sont comme ça, ils attendent, euh, le bébé bouge, gigote, grogne, bon bah il dort pas encore. Et puis quand il arrête de faire les petits grongrons, les petits mouvements, ah ça y est il dort, je peux le coucher. Et c'est là qu'il est réveillable. Et donc on le pose et il se réveille. Et donc il y a des gens qui viennent en consultation parce que dès que je pose mon bébé, il se réveille. Et eh bien oui, parce qu'en en fait, il faut le poser dès le début de son sommeil, puisqu'il est en sommeil profond au début de son cycle et non pas à la fin. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, ça peut faire gagner quand même du temps. Euh, la seule bonne nouvelle de cette vidéo, c'est poser votre bébé dès que vous voyez qu'il s'endort. Même s'il fait des petits mouvements euh, de visage, de petits bruits, hop, vous pouvez le poser. Même si ça ne vous donne que 50 minutes, mais c'est déjà ça. Voilà, donc le, le sommeil du bébé... Il euh, y a des dictons de grand-mère qui dit euh, quand il fera 5 kilos, il fera ses nuits euh, ». Euh, il y, y a plein de, de, de dictons. Mais euh, non, le bébé, c'est le cerveau. Et on fera 5 kilos, il fera ses nuits. Euh, euh, il y, y a plein de, de, de dictons. Mais euh, non, le bébé, c'est le cerveau. Et on ne choisit pas, si son enfant marche à 9 mois ou 18 mois, ben, on ne choisit pas quand est-ce que le cerveau de son bébé est mûr pour euh, acquérir euh, le phénomène. Nuit et jour, et donc soyez très patient. Relayez-vous, toujours pareil. Euh, évitez évidemment, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de euh, t'étroir, de secouer son bébé, parce que c'est très très dangereux pour un bébé. Faites-vous aider, euh, demandez de l'aide euh, à la famille, autour de vous, aux proches, aux professionnels, parce que c'est très difficile, euh, le manque de sommeil pour les adultes, on le sait très bien. Bon courage pour qui, ceux qui sont dans cette période euh, de la première année où le bébé... Euh, fait ses nuits, passer une nuit un petit peu moyen, beaucoup, euh, et c'est quand même très difficile.